Devenir propriétaire, c'est quand même un grand pas. Je t'avoue qu'on était un peu stressés les premiers jours. On se disait, mais et si l'électricité a été mal installée Ou si la chaudière fonctionne mal Alors qu'en fait, en achetant dans le neuf, t'as plein de garanties. Il y a la garantie du parfait achèvement, par exemple. Pour tout ce qui est de désordre, comme une poignée qui ne fonctionne plus, un carreau qui se décolle ou une plainte qui se casse, t'as une garantie d'un an. Il y a aussi la garantie biennale, donc qui dure deux ans qui assure tous les équipements comme la ventilation, par exemple. Et puis à la garantie décennale. Là, t'es es protégé pendant 10 ans contre les vis cachées. Avec tout ça, autant te dire qu'on dort sur nos deux oreilles.